Salut, c'est Ethios. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer euh, une petite vidéo de présentation d'unboxing, hein, comme il y a de dire sur internet, de un des GPS de marche, euh, pour moi, hein, pour ma part, un des plus performants et des plus utiles et pratiques et faciles d'utilisation qui soit. C'est le Garmin ITREX e 22X. Alors il y a plusieurs euh, comment dirait, mises à jour maintenant, il y a le 32X et tout ça. Mais pourquoi je suis resté sur le 22 par rapport aux autres euh, parce qu'il a une particularité c'est qu'il est à pile, certains dire ouais mais c'est mieux à batterie, ben non. parce qu'une batterie à force, à force de décharger, recharger, décharger décharger, ça perd de la, la batterie s'use, alors que des piles, ben, ça ne fusera jamais, parce qu'il suffit de changer les piles. Et c'est ça son gros intérêt. De plus, euh, il n'a pas l'écran tactile, mais euh, du coup euh, ça ne ça, ça, ça gêne pas plus on va dire, le, le, le, le chemis hein, que ça, c'est toujours aussi euh, pratique donc il n'y a pas trop de, de, de problèmes c'est un écran euh, toujours euh, alors, en couleur, euh, bien détaillé l'autre, la sorte qu'il a, le 38, ou même les, les nouvelles itérations c'est que c'est juste du, du, de l'écran tactile donc voilà, ça se présente comme ceci donc on va le déballer hein. alors il faut savoir que ce GPS là est vendu dans les 220 ou 230 euros selon qu'on l'on vous pouvez l'avoir pendant les, les soldes à 110. Moi, j'ai raté les soldes, donc, du coup, bah, je vais à euh, 220, mais je vous conseille pas de prendre celui-là. Vous pouvez l'avoir à 110. Alors, on explose tout écran. Alors, petite reprise, J'ai eu un appel téléphonique donc j'étais en train de filmer. Donc voilà. Alors, vous pouvez là. Moi, j'avais eu orange. À l'époque, alors t'as dit comment ça à l'époque, tu pourrais tu la jeté ou tu l'as changé. Ben c'est comme la volé C'est ouais, aussi simple que ça. J'avais eu un petit accrochage avec ma moto et le GPS, il était à l'époque sur mon guidon, il est tombé par terre, les gens le de me le rendre, ils me l'ont volé. Oui, c'est super super génération, super société. C'est devenu vraiment bien de nos jours. Enfin voilà, bref. En tout cas, voilà comment il se présente. Il est très léger très gros, vous pouvez avoir des petits clips aussi pour l'accrocher sur des guidons ou alors euh, à un sac et tout ça, ça s'achète en plus par contre, enfin, c'est le seul petit défaut c'est qu'il n'y a pas d'accroche, d'attache avec, il vous le vendent juste avec un, avec un câble, ça c'est sans doute pour faire des mises à jour au niveau de la carte, après alors vous l'ouvrez comme ça, vous tirez la goupille tac, vous tournez et vous avez, voilà, vous pouvez mettre une carte SD micro sd ici voilà euh, déjà c'est déjà préchargé donc euh, pas besoin de, de s'embêter à mettre les euh, cartes sd pour mettre beaucoup plus de dirage de, de mémoire hein, pour mettre plus de cartes si je me trompe pas c'est comme ça si, ah, c'est ce format de pile là Je me disais merde, quand c'était ça <rire> Je sais que ça, j'avais du mal à rentrer. Ah, je me rappelle bien comment ça sonne c'est un moment que je l'avais pu ce GPS. Là, là, là, là. Voilà, comme ça. Donc on remet les pieds comme ça. Et en haut, on enclenche. Clac. Et on tourne. Voilà. Tac. Ensuite, je crois qu'il faut rester appuyé. Voilà. Ça apparaît Garmin. Moi, j'ai même un GPS Garmin dans ma voiture. Franchement, ça a toujours été le top comme, comme GPS. Hein. J'ai vraiment... C'est une très bonne marque. Il vous repère à 5 mètres près. De partout dans le monde. Donc, euh, après, ouais. préchargé, vous avez toutes les cartes de l'Europe. Et si vous voulez plus de cartes, il suffit de les télécharger gratuitement sur Internet. Voilà. Alors, on va le... Alors vous avez un petit joystick, vous appuyez dessus, voilà, pour valider, c'est vraiment très simple d'utilisation, voilà, vous êtes directement dessus, voilà. là je vous fais juste une présentation succincte de l'appareil, et après on, on, je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai comment l'utiliser, mais c'est vraiment le top, je vais vous dire pourquoi, parce que moi j'utilise, voilà, ça, vous pouvez même marquer des waypoints, euh, avec toutes les coordonnées satellites et tout ça, c'est vraiment vraiment le top. Euh, parce qu'avec ça, vous savez quand vous, par exemple, je vous donne un exemple très simple, même en survie, si vous voulez à, à fixer des, des endroits géolocalisés pour euh, pour euh, par exemple ramasser du champignon, je les adore, hein. vous avez vous pouvez le faire. Moi je l'utilise aussi par exemple quand je veux fixer des endroits des, des géolocalisés pour euh, repérer des endroits je de la moto dans le bureau. Etc., etc., vous avez même une fonction pour pouvoir revenir sur vos pas. Euh, ça vous indique exactement à l'endroit et sur la carte, ça met un petit tracé bleu exactement où vous avez, vous avez marché pour pouvoir euh, revenir sur vos pas. Etc., c'est vraiment, vraiment, vraiment le top. C'est un très, très, très bon GPS. C'est pas chier. Euh, pff, le seul petit hic, c'est le voilà. Le il vaut 220 euros si vous l'achetez maintenant, mais vous pouvez l'avoir en solde. Par exemple, avant Noël, pendant le Black Friday, il était à 170 euros. Donc voilà, prenez-le à cette période-là et ça vaut vraiment le coup. C'est un très très bon GPS, il n'est pas lourd, il est très résistant, il est tout entouré de gomme spéciales, il est anti-chute et tout ça. Euh, bon, l'écran va faire attention par mettre des coups, mais je veux dire, euh, ça va. Dans l'ensemble, il résiste bien à l'humidité. Je l'avais utilisé pendant des années, des années. Moi, à l'époque, j'avais un orange. Regardez les anciennes, anciennes vidéos. Vous le voyez, il était fixé sur mon guidon de Honda. Il peut servir même de GPS pour euh, le GPS, comme ça s'appelle, même pour pour la voiture et tout ça, euh, parce qu'il peut être programmé. Euh, bah, attends, on va revenir Donc, vite fait. Je vous le fait. Vous pouvez le configurer, que ça soit un GPS de marche. Euh, ou alors un GPS, euh, par exemple, de, de voiture, moto, etc, vous voyez, marine, tout ça, c'est vraiment, vraiment un très, très bon GPS. Euh, les batteries et les piles que vous mettez dedans, ça dure pratiquement euh, deux, deux semaines facilement, d'utilisation intensive, euh, il ne bouge pas beaucoup de piles, euh, il est vraiment bien. Euh, c'est vraiment un très, très, très bon GPS, il n'y a, a, a pas à revenir dessus. Donc que ça soit pour la survie, que ce soit pour le motocross, l'enduro je parle, le trail et tout ça. Quand vous êtes dans la nature, c'est un, un GPS qui, qui, qui est vraiment petit, qui est vraiment simple d'utilisation et qui vous permet de, voilà, de vous trouver rapidement, de vous localiser rapidement. Là voilà, il vient de s'allumer, c'est normal, hein. on va de rechercher et automatiquement il va se fixer sur le, sur le bon fuseau horaire sur la, sur la, au niveau de la France. Quoi. Là on vient l'allumer, c'est normal. Hein. Et voilà. C'est un très très très très bon GPS, très petit, euh, il euh, est vraiment top. C'est pour ça, ne vous embêtez pas à prendre celui-là avec euh, le, le tactile, les l'écran les tactiles, vous avez un petit joystick dessus. petit joystick comme ça, vous appuyez quand vous voulez appuyer, euh, sélectionnez, hein, C'est vraiment bien, il euh, n'y a aucun problème. Hein, est, il est vraiment top pour vous une petite dragon, hein, et fixer un petit dragon. Il est fixé un sac et tout ça, ou même mettre dans la poche. Est, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Et je peux vous dire, moi, que je l'ai utilisé des années. Une fois je faisais mes trekking depuis mes, mes, mes, mes sortie. Euh, à 5 mètres près, il vous, il vous géolocalise, même en pleine, en pleine montagne et tout ça. Il ne perd, le, le, perd pas vraiment le, la localisation. C'est vraiment excellent. Donc, s'il y a bien un GPS que vous devez utiliser, c'est celui-là. Voilà. Donc, là, au début, là, je vous ai fait une vidéo là, juste unboxing, et je vous montre vous savez, euh, avec quoi il est livré. Donc, juste avec un petit câble. Voilà, mais si vous euh, pour la prochaine vidéo, je veux dire, euh, je vous montrerai en détail comment le, comment le paramétrer et comment l'utiliser. Vous allez voir, c'est vraiment très, très, très, très simple d'utilisation. Même quelqu'un qui n'a jamais utilisé un GPS, euh, il l'utilise en, en moins d'une demi-heure. C'est bon, tu l'as paramétré, tu l'utilises, il est très, très, très, très facile d'utilisation. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre fidélité, les photos N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, hein, un pouce bleu toujours apprécié ça fait augmenter la, la, la visibilité de la chaîne sur YouTube et je vous dis à la prochaine ciao, ciao.